Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui va pas se passer en Belgique, qui va se passer au Brésil. En fait, j'ai un ami qui est parti là-bas. Il m'a m'a filmé la voiture qu'il avait là-bas sur place. Merci à lui. Voici la Chevrolet Tracker Premier Turbo. On est... C'est une voiture toute neuve. C'est une essence qui fonctionne à l'essence et à l'alcool, l'alcool de colza. Alors, regardons ce qu'elle a dans le coffre. Beaucoup de, de Chevrolet ici au euh, Brésil, qui, qui sont aussi euh, là On me disait qu'ils appellent ça Général Moto, mais c'est le logo de, de la Chevrolet. Qu'est-ce qu'elle a dans le capot Cette belle voiture. C'est une automatique. Yep. Waouh, bon, comme j'y connais rien, je ne vais pas pouvoir en dire grand chose, mais c'est propre. Mais quoi, l'alcool, ça se met au même endroit que l'essence ouais. ouais, ouais. Tu peux mélanger. Voilà, les voiture qui roule à l'alcool, entre autres. On va juste ouvrir les. Il y a de l'espace. on va faire un petit tour dedans pour en dire un petit peu plus et voir la conduite alors Martin on est à Belo Horizonte c'est la troisième plus grosse ville du Brésil on est dans les terres et du relief il y a des mines alors la voiture donc comme je disais la chevaux lait tracker. Euh, 1.6, tu disais que c'était quoi La cylindrée. Potencia. 133. 1200... Ah oui, 133 chevaux. Elle est, agréable. Un elle, elle est de cette année, vraiment hein, Martin, donc elle est vraiment tout toute neuve. Et voilà. Le tour, on est à la place des drapeaux. Il y a un accès aux personnes PMR ou quoi qu Il y a un logo sur le bus. Oui. oui. Il y a une plateforme qui, qui descend. Ça c'est assez typique de, de, de, de vélo, Si tu te regardes partout, tous les trottoirs, il y a, il y a des... Il y a des signaux pour les, les, les, les non-voyants, mmh. avec forcément des codes. Hein, donc euh, Là, c'est tout droit. Et puis, il y a mmh. un danger, ça, c ça devient différent. Et. Euh, tout, tout les, tout, même même les, un, un simple immeuble d'habitation doit avoir un accès, un accès pour personnes à mobilité réduite. C'est chouette, c'est rare que ça. À penser comme ça au niveau. c'est mmh. euh, si oui, ça. Ouais. Tous les accès au trottoir, il y a toujours il y toujours une rampe euh, partout partout quoi. Pro Bolsonaro. Ah ok. Tout le centre est bloqué en fait. On n'arrivera pas à aller C'est la roue Donc nous, on va par là, mais on va essayer de se gagner par ici. Mais ça va pas être facile parce que tout le centre est... Bonjour. Qu'est-ce que ah. Ai, escapo. Vai ser perfeito. Ah, não, acho que não pode não. É táxi. É táxi. Fora você. Bata na da liberdade de ministro. Lutar contra o abortista.